Bonjour à tous, nous sommes le 21 septembre, je pense que c'est le début de l'automne. Euh, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui pour peut-être parler d'une chose qui est assez importante, c'est-à-dire la hausse du taux d'intérêt par Jérôme Powell aujourd'hui. Euh, il a dit d'une manière assez claire qu'il va poursuivre cette hausse pour euh, freiner l'inflation. Euh, ce qui arrive en même temps avec cette hausse des taux, ben on est en train de détruire littéralement l'économie. Et je pense que, en tout cas, de ce qu'on suit depuis deux ans, où euh, les banques centrales ont injecté d'une manière massive de l'argent dans le système et maintenant on est en train de subir les conséquences de ça, c'est-à-dire la hausse des, de l'inflation et euh, je voudrais regarder avec vous quelques graphiques ce ne sera pas une vidéo très longue je dis toujours ça, mais ça, c'est long mais là, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui donc euh, oui, on va regarder ça on va regarder euh, ce qui se passe avec Jérôme Powell, avant toute chose euh, la hausse des taux, c'est 14h30 aujourd'hui euh, avant tout ça, j'aimerais regarder l'inflation parce que depuis quelques euh, Quelques mois, Jérôme Powell euh, maintient une hausse des taux d'intérêt très, très importante aux États-Unis. C'est en train de détruire littéralement euh, des, beaucoup de parties de l'économie et on persiste. C'est à la sauce euh, Paul Volcker euh, qui, dans les années 80, a monté le taux d'intérêt euh, jusqu'à 20, ben, 20 Taux directeur, je ne me souviens pas, était à comment, mais euh, tout ça a donné comme conséquence que les taux d'intérêt sur euh, l'immobilier est monté jusqu'à 20-21 euh, que, ce qui a détruit plusieurs euh, euh, euh, personnes là, financièrement. Euh, euh, donc, j'ai connu des personnes, mon beau-père, qui avait perdu sa maison dans ces années-là. Donc, euh, on va regarder ça, dans le fond... Euh, comment le taux d'intérêt euh, directeur de, de la banque centrale, des banques centrales, pourrait influencer euh, euh, tout notre système et le détruire littéralement parce que dans le fond, on a injecté beaucoup d'argent pendant la crise du COVID et là, maintenant, on est à la phase de destruction. Euh, si euh, je vous, ben, vous regardez mes vidéos passées, je vous disais à peu près ce qui est en train de se produire comme beaucoup d'autres, je ne peux pas me deviner, euh, c'est qu'on pouvait, nous, euh, en ayant une analyse peut-être plus neutre, réellement les conséquences de cette injection monétaire massive qui est arrivée avec la crise du COVID qui n'était pas une crise d'une du du, de, de, de, de, maladie c'était vraiment une crise économique et euh, on avait subi la crise de, des ripots et à cet égard là je vous invite à regarder je sais pas si je l'ai placé sur mon site j'ai peut-être pas eu le temps euh, c'est ces jours sur terre où euh, on nous présente un peu l'histoire de la monnaie peut-être que je vais le faire là, le placer sur mon site parce que je recommence ça. À posté à faire des vidéos euh, mais on parle de l'histoire de la monnaie justement la théorie euh, dans sur ces jours sur terre là, le, la vidéo c'est un petit documentaire qui a été fait sur l'histoire de la monnaie qui est excellent et euh, on parle que cette période euh, qu'on vient de subir depuis deux ans et demi est tout simplement tout simplement une continuité de, de l'injection monétaire de, des banques centrales dans le système et euh, soutenir artificiellement une économie qui est et je dirais pas à l'agonie parce que dans le fond, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont fonctionné beaucoup, mais tout ce système euh, provient de, de, de ce qui s'est passé aux accords de Bretton Woods, de, de, euh, système qui a été basé sur le dollar américain. Maintenant, on est à la fin de ce système-là. Et comme par hasard, il arrive bon, le conflit ukrainien qui persiste où on, les États-Unis ont dit qu'ils vont continuer à appuyer l'Ukraine euh éternum s'il si faut euh, il faut absolument que les États-Unis puissent être faire, faire partie de ce conflit là euh, donc euh, on revient à, à nos moutons. tout simplement peut-être regarder un peu euh, mon site, ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo euh, j'ai mis quelques articles sur le site euh, que vous pourrez aller voir mais là on va focuser surtout sur euh, l'inflation euh, bon euh, rapidement comme ça, il ben, y a beaucoup, beaucoup de postes à pourvoir au Canada euh, On est près de, il y a près de 1 million de postes à pourvoir et, et euh, c'est vraiment une euh, grande pénurie il y, a, il y a plusieurs raisons euh, de cette pénurie-là, plusieurs personnes prennent leur retraite prématurément, mais euh, en contraste avec ça, il y a beaucoup de retraités qui commencent à s'inquiéter euh, sur la situation actuelle parce que dans le fond, avec la hausse euh, de l'inflation, les, les, les, les pensions ne suivent pas, euh, les pensions que ce soit une pension personnelle ou une pension euh, d'une entreprise qui souvent n'est pas indexée, donc on, su on subit euh, directement les contre-coups de cette euh, montée en flèche euh, de l'inflation et c'est ce que l'article parle un peu, qu'il y a plusieurs retraités qui commencent à s'inquiéter. Et euh, aussi, euh, bien entendu, c'est là-dessus qu'on va regarder là, un peu les risques, euh, les risques euh, extrême de l'inflation persistante. Euh, je vous ai placé cet article-là. C'est un peu là-dessus qu'on va euh, faire la vidéo aujourd'hui. Et en même temps, on va parler justement du taux d'intérêt, où euh, euh, Jérôme Powell continue et persiste euh, à continuer à monter les taux d'intérêt pour maîtriser l'économie, mais ça ne semble pas fonctionner. Il y a un autre article ici, euh, l'indicateur Buffett indique que les marchés vont s'effondrer. Et ça, c'est une partie assez importante... Euh, euh, L'article, dans le fond, euh, c'est plus un titre pour euh, peut-être faire peur, mais c'est très, très bon, euh, dans le fond, euh, l'indicateur Buffett euh, est vraiment euh, euh, très très très élevé et Warren Buffett avait parlé je, il y a à peu près un an, un an et demi euh, qu'il craignait que les marchés s'écroulent euh, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut on dit dans l'article, on dit que ça pourrait continuer, moi je pense pas et on va parler un peu de de, de, de ben ici un petit graphique là, du cycle, là. mais je l'ai pas pris je vais prendre un autre euh, euh, une autre image que j'ai mis euh, c'est ici, là. on va regarder ça ensemble. Donc, on va commencer par... Euh euh, OK, ça c'est pas mal euh, tout pour euh, <coughs> le site <coughs> le Bourse Technique. C'est sûr que <coughs> Grégory Manerino, qui euh, là en ce moment dit que on est vraiment euh, euh, peut-être à la fin là, de cette euh, montée haussière où les banques centrales, euh, lui, sa théorie, c'est de dire que les banques centrales ont délibérément causé euh, le chaos qui s'en vient. Et la question euh, à savoir, est-ce qu'on va avoir un crash en octobre, vous savez très, très bien. Que octobre a souvent été euh, le théâtre de crash très, très important euh, de ben 2008, le, le fameux crash de 1929, euh, 87, je pense, c'était aussi en octobre, 2000 aussi. Donc, euh, on a eu beaucoup de crash euh, en octobre et ça sent le souffle un peu lorsqu'on regarde les marchés et on va aller voir euh, sur les graphiques, euh, comment est-ce que ça pourrait euh, se terminer. Je ne suis pas un devin, je ne peux pas vous dire euh, exactement comment que ça pourrait se terminer, mais quand même, les graphiques euh, vont nous donner une, des indications pour nous montrer la faiblesse du marché et, et qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, on va commencer rapidement avec euh, ben, Paul Volcker euh, dans les années 80, où euh, euh, l'inflation a commencé à, à, à monter d'une manière euh, euh, exubérante. Et c'est là aussi... Euh, la à 80, là, où le prix de l'or aussi a explosé littéralement, mais là, on n'est pas dans les mêmes paradigmes, parce que le prix de l'or euh, semble pas, ben, en tout cas, ou est maintenu artificiellement, euh, semble pas vouloir suivre le mouvement de l'inflation, et euh, c'est la même chose pour l'argent, cependant, il y a une pénurie en ce moment euh, d'argent métal, c'est ce que j'ai lu la semaine dernière, vraiment il y a vraiment, vraiment une pénurie mondiale d'argent métal, mais le prix, pour moi, ce que je crois tout simplement est maintenu artificiellement avec le jeu des ETF et euh, élevé au niveau euh, de l'or CGLD. Donc, euh, vous savez très très bien qu'on n'a pas assez d'or euh, et d'argent physique pour appuyer, pour appuyer ces marchés-là euh, de, de, de, de ETF là, qui sont absolument faux. Mais on revient aux moutons. Euh, ici, on a eu une montée assez impressionnante de l'inflation, des pics d'inflation. Et c'est là que Paul Volcker, qui était président de la Banque centrale, a décidé de monter d'une manière très, très, très sauvage des hauts, euh, les taux d'intérêt. Et euh, pour plusieurs, ça a été une catastrophe euh, euh, économique. Mais c'est comme ça que le marché a continué à, à, à monter euh, jusqu'au crash en 87 où c'est Alan Greenspan qui a pris le, la relève et lui, euh, Greenspan, tout simplement a changé complètement la politique euh, de Volcker, qui est une politique peut-être plus euh, euh, traditionnelle. Euh, monter les taux d'intérêt pour euh, contrer l'inflation. Mais euh, ce que Greenspan a fait tout simplement après 87, a commencé à injecter de l'argent euh, dans le système et on a continué, le marché euh, s'est envolé jusqu'en ben, 90, jusqu'en 2000. On a eu des petits soubresauts là, baissiers, là, mais en gros, le marché s'est envolé et en 2000, on a eu le fameux crash de l'an 2000, des technologies où euh, l'essor, le, euh, euh, le, la montée fulgurante des... Des, des, des technos, des technologies, des entreprises technologiques euh, ont fait en sorte qu'on était dans une bulle, elle est éclatée, comme vous savez, je ne veux pas revenir sur tout ça, sur euh, tout, toute cette, euh, cette crise, mais tout ce qu'on a fait, on a injecté encore de l'argent. Et là, on sait qu'on est rendu 2008, c'était la même chose, mais là, avec la crise… Euh, du COVID, qui n'était pas la vraie raison là, euh, de, de l'injection monétaire, qui était plutôt un, une grande une constatation d'une grande, grande distorsion dans le, le, le, le, dans, sur les marchés. Et on a ainsi euh, aidé à soutenir les marchés en injectant une manière massive euh, de l'argent. Mais là, ce que ça a causé, tout simplement, vous le savez, euh, euh, c'est n'est pas un secret polichinel, même si Jérôme Powell, lui, qui est, doit être, en tout cas, doit avoir les vraies réponses, euh, avait dit que l'inflation était simplement transitoire, et alors que euh, tout, en tout cas, un paquet de personnes, un paquet d'économistes, euh, criaient sur la place publique que l'inflation était permanente, et qu'on allait subir beaucoup d'inflation les prochaines années, dû au fait de, de l'entrée massive d'argent dans le système par les banques centrales, par plusieurs banques centrales qui ont suivi la, la, la politique de, de la Banque centrale mondiale, euh, celle de, de, de, des États-Unis. Et euh, l'inflation euh, s'est mise à monter ici, on le voit très, très bien, euh, 2020. Et là, euh, on a eu une petite correction à cause de la montée des taux d'intérêt de Jérôme Powell, qui, euh, cet après-midi, euh, va probablement monter encore euh, les taux d'intérêt, euh, de 0,75 peut-être. En tout cas, on a une coupe de montée de taux assez importante pour freiner l'inflation, mais il n'y a pas réellement de frein à l'inflation de ce qui se passe. Et c'est... Moi, je me dis, euh, comme je vous ai dit souvent, soit que ce soit des des, des, des, des idiots euh, qui dirigent, le, le, le je vais dire, les banques centrales, qui dirigent les États-Unis, qui dirigent la planète, je le crois en partie, lorsqu'on regarde euh, <rire> Joe Biden, euh, mais aussi euh, peut-être qu'il y a beaucoup d'improvisation et euh, peut-être du calcul aussi. Dans le fond, euh, après avoir... Euh, eu une bulle de tout là, parce que dans le fond c'est autant immobilière euh, ben, un peu de tout là, des, des actions où on commence à voir le déclin là, de plusieurs euh, actions de grandes entreprises on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui mais là on, on prend des mesures pour briser ce qu'on a euh, gonflé depuis euh, ben, depuis des années mais je sais pas comment que ça va se traduire est-ce qu'en octobre on va avoir un crash ben, je parle à peu près dans les 20, ben là, on, on est en, au mois de septembre encore, les feuilles commencent à tomber, et en octobre, habituellement, bien, c'est pas vrai pour toutes les époques, mais euh, il y a une crainte qui s'installe du au fait des crashs passés. c'est euh, Si euh, ça arrive, j'ai hâte de voir ce qui va arriver euh, si Jérôme Powell va euh, continuer sa politique de monter des taux. Moi, je ne le crois pas, mais aussi, il y a un facteur très, très important qui se produit en ce moment, ça se trouve être l'élection américaine. Euh, le le mi-mandat, ici au Québec, on a notre élection là, qui s'en vient, ça n'influence pas grand-chose. Euh, cependant, euh, le, le fait que euh, poliève euh, est devenu le chef du Parti conservateur au Canada, là, il y a une, une réelle influence, mais euh, que Éric Duhem euh, puisse prendre beaucoup de Place, euh, euh, en, bon, continue sa progression. Là, je pense pas qu'il va gagner, là, comme plusieurs. Mais euh, Legault, euh, François Legault perd des plumes aussi. Il est rendu à 38%. Donc, on a encore euh, deux semaines. Là, on va voir ce qui va se passer. Ça n'influencera pas nécessairement euh, le Canada. Ben, Peut-être un peu, parce qu'il ne faut pas oublier que. Euh oh, excusez. Il ne faut pas oublier que. Euh, Poliev Eric euh, Duhem euh, a accepté une entrevue avec Jordan Peterson ce qui peut influencer beaucoup beaucoup euh, le, le vote. Donc on continue Jérôme euh, euh, euh, excusez, Paul Volcker, qui avait euh, connu une montée assez importante, euh, qui avait euh, monté les taux d'une manière assez importante pour contrer l'inflation. Jérôme Powell prend à peu près le même scénario. On va voir ce qui va arriver pour le futur. Et on va regarder ce que ça signifie la montée de l'inflation. Lorsque l'inflation est au rouge, comme on vit en ce moment, euh, aux États-Unis, on est rendu à... Euh, je vais regarder ça comme ça. Bien, Canada, c'est... Ce bon, c'est même pas la même la, la vraie inflation parce qu'on a changé les calculs, euh, parce que c'est vraiment plus que ça, 8,26% en août, mais on est à 12, 13, 14% la réelle inflation si on n'avait pas changé les calculs. Donc l'inflation, ça crée, ça crée des prix hauts c'est ça l'inflation. Lorsqu'on a des prix plus hauts, bien, les demandes salariales sont en hausse. Lorsqu'on on, on, on négocie des conventions, tout ça, on, on augmente les, les, les salaires. On n'a pas le choix parce que dans le fond, les travailleurs veulent avoir plus de salaires pour essayer de vivre avec une inflation qui, qui explose. Et ce que ça crée, ça crée des, des coûts de travail plus élevés. Donc ça fait la montée des prix. Et la montée des prix euh, c'est l'inflation et on a un cercle vicieux euh, qui se perpétue lorsque euh, on vit euh, ce qu'on vit en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle Jerome Powell euh, veut monter les taux d'intérêt pour absolument euh, baisser euh, toute cette hausse, de la même chose qui est arrivée dans les années 70 jusqu'à 80, mais euh, ça ne semble pas fonctionner. Et euh, euh, on va voir ce qui va arriver, parce que dans le fond, euh, si on a... Là, en ce moment, on ne subit pas très, très beaucoup, euh, beaucoup, là. on ne subit pas beaucoup, euh, euh, mais y a, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emplois, là, mais ça va être à suivre euh, ce qui va arriver. Euh, et euh, ça, c'était l'inflation. On va aller voir euh, rapidement le, le fameux... Euh, indice euh, Buffett là, euh, qui est vraiment vraiment euh, très très très haut ici qui est dans une zone très très dangereuse et ça va être de suivre ça si euh, euh, Warren Buffett qui suit cet indice là bon ben, qu'on subira pas encore une, une, un un contre-coup qui pourrait nous euh, précipiter regardez ça c'est en 2000 Ensuite, 2007, c'était moins élevé, mais quand même, on a eu une précipitation euh, d'une descente assez importante. ben là, on est rendu ici, là, aux extrêmes, et le marché, euh, et le Standard and Poor, est très, très, très haut. Donc, euh, c'est ça, c'est dans un article que j'ai passé sur mon site. Euh, c'est pas nécessairement dit qu'on va subir un crash, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Sur les marchés, c'est du long terme. Là. Euh, on est là, on va regarder le Standard and Poor, euh, Rapidement, comme ça, on est euh, on a eu un top ici, euh, c'est en, en 2022, début de l'année. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, euh, puis, euh, ça, ça, le marché avait commencé à, à, à tomber, et c'est toujours, le janvier est toujours un, un présage de ce qui pourrait se passer euh, dans le reste de l'année. Et effectivement, on a beaucoup de contre-coûts, ça, ça se trouve être le Nasdaq, les valeurs technologiques où on, on subit euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de, de de souffrance, là, euh, parce que les valeurs technos, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs technos qui sont tombées. Euh, Nikkei, euh, on va les voir qui ne sont pas trop pires, euh, l'euro, ben, ça, ça, c'est faible. Ça. Donc, ça va être à suivre si on va subir une dégringolade euh, en octobre. Ici, les métaux vont regarder ça rapidement. Euh, ça se trouve être euh, l'or, l'or où on a eu, on subit aussi de la faiblesse. Euh, ça va être à suivre si on n'aura on pas une, une baisse qui va euh, se poursuivre. Ça se pourrait très très bien, c'est ce que je pense. Euh, une baisse euh, où le prix va se stabiliser. Euh, on va voir. Euh, moi je je crois que là, ça, ça va être l'argent aussi. On a subi, subi là, un, une baisse assez importante. Là, on a une petite remontée. Mais c'est euh, en marché baissier. Et donc, euh, moi, je pense que ce qui va être important, c'est de surveiller euh, ce qui va arriver aux élections américaines, les mi-mandats. Euh, Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Euh, Biden prend des décisions euh, vraiment euh, idiotes, parce que dans le fond, il veut tout simplement euh, euh, qu'on tombe avec de, de, des nouveaux paradigmes de la société. On veut euh, enlever les autos euh, à, à carburant foss fossile, pas simplement les autos, mais tout ce qui est à carburant fossile pour euh, euh, aller vers euh, l'électrique. Je pense que c'est une bonne affaire globalement, mais euh, euh, la transition va être très, très, très énorme avec euh, euh, le, bah, les États-Unis, la grandeur du pays et un peu partout sur la planète parce qu'on a beaucoup de véhicules. Euh, je parle des, des véhicules lourds euh, de chargement, par exemple dans les mines, tout ça, où euh, euh, c'est très, très difficile de tomber dans des euh, véhicules uniquement électriques. Il faut comprendre que l'électrification des transports, euh, ben, ça demande beaucoup, beaucoup d'électrification énergie euh, électrique. Là. Ici, au Québec, on est vraiment euh, chanceux de ce côté-là parce qu'on a beaucoup de barrages mais euh, au niveau des États-Unis, c'est pas évident. Et au niveau euh, même de l'Europe en ce moment où on subit une crise énergétique euh, et que l'Allemagne, euh, dû au fait qu'on on a imposé des sanctions euh, aux Russes, euh, des sanctions ont coupé l'essence, le pétrole et aussi le gaz, et euh, euh, l'Allemagne est obligée de retourner euh, au chaud le chauffage au charbon. Donc c'était un peu ma petite rétrospective, on va attendre avec impatience la montée des taux d'intérêt aux États-Unis, je pense que ça maintenant ça va être 0.75% comme à l'habitude et c'est de voir le marché comment le marché va réagir et surtout l'inquiétude des ménages parce que dans le fond c'est un cercle vicieux. Plus on voit que les taux d'intérêt montent si on a signé par exemple à toutes les ans un renouvellement à toutes les ans lorsqu'on renouvelle notre euh, notre taux hypothécaire si on a payé notre maison euh, plus cher que sa valeur réelle, maison ou euh, immeuble, peu importe, ben là, on va comme paniquer et là, c'est là que les bulles peuvent dégonfler, dégonfler à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que la consommation, euh, en tout cas, j'ai vu le, le, au Canada, ça doit être sensiblement la même chose, c'est 70 de l'économie réelle, la consommation euh, des individus. Donc, euh, si on commence à s'inquiéter, on a peur, la peur engendre la peur, comme vous, vous le savez, donc, euh, on pourrait euh, voir une dégringolade assez importante mais ça va être à suivre parce que dans le fond on va voir Jérôme Powell comment, euh, comment Jérôme Powell va gérer euh, euh, tout ça là. donc euh, euh, on va attendre la décision et on va se revoir très très bientôt euh, pour de nouvelles vidéos